Départ. dans quelques secondes. Voilà, c'est parti, mesdames et messieurs, pour cette troisième épreuve. Première manche du Peak Six, The Lord, Foreign Cup, 1650 mètres à parcourir. Avec un bon départ pour Bonnie Prince, mais qui reste à l'extérieur de Paddington Slug, qui euh, fait l'effort lui aussi côté corde, mais va quand même laisser partir Bonnie Prince, qui va dicter le train à cette épreuve, sous la mort d'Alvinio Roy. En deuxième position, au passage du bureau, entre Paddington Slug, Keiko se retrouve en troisième position. Ensuite, il y a Mochino qui tire beaucoup en quatrième position. Il est rejoint à l'extérieur par Epic word Ensuite, il y a Stolen Paradise qui ferme le cortège. On va passer au Tomo Malarctic dans quelques foulées, toujours sous l'impulsion de Bonnie Prince qui a une longueur d'avance sur Paddington Slug qui suit très bien cet après-midi. En troisième position, il y a Keiko. Idéalement placé sur les barres en troisième position hein, qui voit arriver à son extérieur Moichino. Ensuite, euh, ensuite, on retrouve euh, Epic Sword, qui évolue à l'extérieur de Stolen Paradise, toujours en dernière position. On est à 600 mètres du poteau dans quelques foulées, toujours sous l'impulsion de Bonnie Prince. Paddington Sluck a déboîté, qui commence quelque peu sa descente. Moichino toujours à l'extérieur de Keiko, à l'arrière Stolen Paradise, Epic Sword. Eh bien, Bonnie Prince, toujours euh, solide meneur. Voilà que Paddington Luck est monté au bras à fond par Nourish Juglal. alors qu'à l'arrière, Keiko Mochino tente d'arriver en plein droit de droite finale. Bonnie Prince qui va, qui semble très fort et qui repart maintenant. Lancé donc par roll à l'arrière, il y a Paddington Sluck. Keiko également qui tente de s'amener, mais Bonnie Prince a toujours l'avantage avec Paddington Sluck qui revient à Bonnie Prince. Paddington Sluck, Bonnie Prince qui va aller s'imposer devant Paddington Sluck la troisième... On départ dans quelques instants de cette course d'ouverture. Voilà, ils sont partis. Bon départ pour euh, Fairbanks et c'est Captain Falcon qui va diriger les opérations avec Amanda à son extérieur. Captain Falcon, parti lentement, mais qui a tout de suite euh, pris la direction des opérations en tête de la course, avec Amanda en deuxième position, suivant en troisième position, Fairbanks, idéalement placé avec euh, à uh, bancel en quatrième position, Captain Moss. Nous avons booklet top, uh, temps d'attaquant en dernière position, juste devant lui, Command Sony, son compagnon d'écurie. Les chevaux sont dans la descente, train, uh, je dirais pas très soutenu, régulier dans cette course, avec Captain Falcon et Amanda qui se dispute le commandement. Avantage à Captain Falcon, puis en troisième position, bien calé à la corde, attendant son heure. Fairbanks avec Bernard fait Regardez, Captain Moss également retenu à plein bois par son jockey au foot. Bouclette Top s'approche, commande Sony sous la cravache et en dernière position, Temp the Tiger. Les cheveux vont tourner dans quelques instants. C'est toujours Captain Falcon qui est en tête. Captain Falcon avec command regardez, Captain Moss à l'extérieur complètement, fait l'effort. En tête de la course, pour l'instant, c'est Armand La qui a pris la direction des opérations. Armand Lach est à l'extérieur, euh, plutôt captain Moss. Et il y a Fairbanks également. Regardez, bouclette top, se faufilant la corde. Mais Fairbanks va aller gagner cette course. Fairbanks gagne cette course devant bouclette top. Il va courir. Il entre maintenant. Le départ est imminent pour cette septième course. Départ de cette septième épreuve -là, Le prix Pierre Hugna. Avec un bon départ de Stockbridge qui se montre le plus rapide. Mais regardez, Bold Phoenix à l'extérieur qui semble assister à l'extérieur. Stockbridge devant Bold Phoenix. Voilà Bold Phoenix qui prend les choses en main devant Stockbridge. Ensuite, on retrouve Secret Knight, idéalement placé sur les bars en troisième position, accompagné par Manet dans leur sillage. Il y a Skip The Red qui galope à l'extérieur de Calgouli. Et en dernière position, eh bien, il y a Ruby Spirit. Alors qu'on est en pleine descente à 900 mètres du poteau. Avec, euh, avec et toujours, euh, donc, euh, Ball Phoenix eh, qui contrôle les opérations une longue à avance sur stock Bridge qui a son extérieur, Maneterren. Ensuite, Skip the Red s'est rapproché à l'extérieur de Secret Knight dans leur sillage à Calgary et toujours en dernière position à trois longueurs. Robin Spirit, alors qu'on va accrocher la rue du gouvernement dans quelques foulées. Voilà que Stockbridge qui revient à la charge à la hauteur de Stockbridge, à la hauteur de Bull Phoenix. Secret Knight se rapproche côté corde et lancé Maneteren. Skip the Red de encore bien dans le coup, alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale. Ball Phoenix qui tente de repartir maintenant en pleine ligne droite finale avec Secret Knight qui est lancé à l'intérieur. Ball Phoenix, Secret Knight avec Skip Burrett qui termine de plus en plus fort. Ball Phoenix, Skip Burrett qui termine de plus en plus fort. Secret Knight également là. Secret Knight, Skip Burred, Skip the Red qui va s'imposer.